T'as vu Sludge, Mes cheveux sont repoussé. C'est bien comme ça maintenant, mes cheveux? Salut à toi, jeune rôliste. Que tu sois monsieur, madame, une personne au même que tu sois une personne âgée. <rire> Bienvenue sur les podcasts outsiders sur le jeu de rôle. Et voilà, une nouvelle, tout de suite, une nouvelle vidéo. Et on va parler d'Oniris, on va parler de, de jouer des rêves. Euh, comment euh, dans les jeux de rôle. Ce rêve bleu euh, Non, je ne voulais pas parler de ce rêve-là, précisément. Alors, euh, pour ça, j'ai fait venir un expert en la personne de ce, ce doudou, euh, cassé. Euh, doudou cassé. Dis-moi, doudou euh, cassé, qu'est-ce que tu as à dire au sujet des rêves en jeu de rôle I have a dream Ok, merci. Je vais compléter parce que c'était un peu partiel comme témoignage. Euh, donc, je vais vous dire un petit peu ma façon de penser à moi. Euh, mais d'abord, il faut que je vous parle absolument du sponsor de cette vidéo. C'est un sponsor de taille qui va vraiment élever le débat. Euh, ce sponsor, il s'agit des blagues de Gimli eh ouais, les blagues de Gimli, on en a tous, euh, on en a tous besoin. Quand tu as envie de balancer une petite vanne handiphobe pendant tes parties de Donjons et Dragons, eh ben hop, tu génères une petite blague de Gimli, euh, du genre "Ah, oh, nous les nains sommes des sprinters redoutables sur de courtes distances" Ou encore, clic. Oh non, pas à ma barbe! Bon voilà, c'est rafraîchissant, c'est toujours de bon goût. Euh, tout public et donc euh, on en profite bien tu as une promo sur les bagues de gimli hein, toujours en tapant le code promo outsider 666 en plus du coup moi je touche ma petite com donc euh, c'est sympa ça mange pas de pain ça fait pas de miettes alors euh, mais, alors cette fois-ci ce chat en fait maintenant il bouffe la caméra en fait avant il était timide mais maintenant il veut tout le spotlight hein. Ça n'empêchera pas de communiquer ce qui est vraiment le plus important sur le sujet. Quoi. Euh, donc, les rêves en jeu de rôle. En fait, là, on va parler, je vais te parler à la fois des rêves euh, des PJ, mais aussi des, des PNJ. Euh, parce que tu verras qu'on peut éventuellement hacker, euh, rentrer dans les rêves des PNJ. Euh, donc, ça peut, enfin, c'est intéressant que tu aies ça en tête. Euh, alors, euh, un rêve en jeu de rôle, moi, si tu veux, il y a deux grands types. Il y a les rêves d'ambiance, voilà, ils sont là pour apporter une ambiance, euh, éventuellement, par exemple, pour occuper une joueuse dont le personnage est endormi. Et euh, il y a les rêves euh, en fait, euh, qui sont plutôt des rêves euh, à, qui ont des conséquences lud ludiques, ludonarratives, pour employer un terme bien jargonneux. Euh, et donc, euh, on va en parler de tout ça. Mais d'abord, une question principale, que soit des rêves d'ambiance ou des rêves à la conséquence, on va se demander euh, le qui dit quoi, c'est-à-dire qui raconte le rêve. Euh, et ben on peut éventuellement dire que c'est la joueuse qui décrit les rêves de son personnage, fait partie des propriétés de son personnage, c'est son monde intime, où on peut plutôt estimer que c'est le, le, est MJ qui le fait, mais euh, ça peut aussi, pourquoi pas, être d'autres joueuses, en fait, euh, euh, du coup, ça peut amener, par exemple, à un moment exceptionnel de narration partagée dans un jeu de rôle un peu plus traditionnel. Bon, ben, voilà, Quand c'est le moment onirique, euh, ben, ça fait un petit peu comme du MG tournant. Pourquoi pas, on peut faire ça. Il hein euh, y a aussi deux autres façons de catégoriser les rêves. Euh, c'est entre les rêves subis et les rêves lucides. Les rêves subis, si tu veux, c'est les rêves comme on les fait toi et moi, c'est-à-dire que dans ces rêves, tu n'as tu tu pas vraiment de libre arbitre. Euh, et en fait, c'est ton, ton monde intérieur qui, euh, qui fonctionne à ta place. Euh, donc, c'est des rêves qui peuvent être mis en scène un peu comme une cinématique, notamment par MJ. Euh, Ou racontés par la joueuse, mais c'est vraiment du coup, euh, voilà, c'est une histoire d'un bloc. Il euh, n'y a, a pas de liberté d'action réelle pour le personnage. Et on peut parler de rêve lucide quand en fait le personnage conserve toute sa liberté d'action, tout son libre arbitre pendant, euh, pendant le rêve. Et donc par exemple ça peut être un rêve qui est décrit par MJ, mais où la joueuse peut faire agir son personnage à sa guise, le personnage a conscience qu'il rêve aussi. Euh, et donc ça, ça peut être un peu plus ludique à, à jouer quoi. Et les, les deux rêves ont leur intérêt, ont, ont leur, ont leur intérêt hein, quand même. Alors, je vais revenir sur ces fameux rêves, euh, rêves d'ambiance, ces rêves sans conséquence. C'est-à-dire que le... ça veut dire quoi sans conséquence Ça veut dire que la, la fiction euh, n'évolue pas, enfin, l'état les... des personnages, leur situation n'évolue pas après le rêve. Quoi, hein. Le rêve n'a pas de conséquence sur le réel. Euh... Donc, euh, ces rêves, à quoi ils servent Ces rêves sans conséquence euh, eh bien, ça peut, ils peuvent mettre en scène le passé ou encore les fantasmes ou euh, la personnalité du PJ ou du PNJ, hein, si on parle de rêve de PNJ. Euh, les rêves euh, qui ont des conséquences, euh, bah, ça peut être par exemple, euh, un, un, dans un jeu horrifique, euh, un rêve, en fait, une fois que tu l'as fait, il est tellement horrible que bah, quand tu te réveilles, tu as perdu de la santé mentale. quoi. Euh, D'ailleurs, dans la tête de Cthulhu, il semble que les rêves, tu peux aussi gagner des points en mythe de Cthulhu. Euh, quand, tu, quand tu te réveilles, tu ne peux pas que des pertes de santé mentale, parce que tu es, en fait, es beaucoup plus « aware », tu vois. Qu'est-ce euh, qu que c'est les rêves avec conséquence Eh ben, ça peut être des rêves qui sont des, des visions un peu euh, de, de l'environnement extérieur, qui peuvent apporter des informations, voire des révélations, ou qui peuvent permettre, en fait... Euh, eh bien, euh, apporter des informations sous forme symbolique et le PJ va en faire des déductions sur le réel, quoi. Ça peut aussi être des monitoires qui permettent, euh, par exemple, à Guy euh, d'annoncer un événement du scénario que les PJ vont éventuellement pouvoir contrecarrer maintenant qu'ils en ont rêvé. Euh... Ça peut être aussi euh, de permettre euh, de, au PJ de redécouvrir un passé enfoui. Donc euh, Là, par exemple, on considère que le, le, le, le PJ est amnésique et le MJ bah, on se sert du rêve pour lui faire, faire un flashback, en réalité. Euh, les rêves, avec conséquence, peuvent faire l'objet d'un duel d'influence. Alors, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire qu'en fait, il y a un PNJ qui va te parler dans ton rêve. Euh, qui peut d'ailleurs être l'avateur onirique d'un autre PJ ou de, ou voire de toi-même. Et en fait, ce, ce PN, la personne qui te parle dans ton rêve va essayer de t'influencer, d'influencer tes, tes décisions. Quoi. Euh, le rêve peut être aussi un point d'attaque, euh, pourquoi pas, euh, par exemple, pour un parasitage mental, voire même une inception, c'est-à-dire que le, quelque chose dans ton rêve essaye de, te, de changer ta personnalité. Quoi. Et donc, euh, on peut imaginer une scène de combat ou quelque chose pour... Euh, empêcher ce parasitage ou cette inception. Euh, on peut aussi jouer sur le brouillage de réalité. C'est qu'au bout d'un moment, à force d'accumuler les rêves, on sait, le personnage ne sait plus euh, quand est-ce qu'il est dans le réel, quand est-ce qu'il est dans la réalité. En euh, plus bizarre encore, euh, tu peux euh, faire des rêves qui interagissent vraiment avec le réel, un petit peu comme deux mondes parallèles, mais qui peuvent échanger ensemble, communiquer ensemble. Euh, L'exemple que je donne souvent, c'est une partie de la que j'avais faite, où en fait, il y a le gardien du livre qui, euh, qui rêve, et dans son rêve, euh, il voit la gardienne du feu, euh, alors c'est un avatar, la gardienne du feu, ce n'est pas la vraie gardienne du feu, il voit un avatar, la gardienne du feu, jeter, jeter son livre sacré dans, dans le feu, quoi. Et donc, dans le rêve, le gardien du, feu essaie, le gardien du livre essaie de sauver, le, il essaie de sauver, en fait, son, son livre du feu, mais pour ça, il doit renverser le feu, le détruire, quoi. C'est le, le, le feu primordial, quoi, en gros. Et en fait, euh, j'avais fait faire un jet de dé en opposition entre gardien du livre et gardienne du feu, puisque concrètement, si jamais il avait réussi euh, à, à, à sauver son livre, il aurait détruit le feu, mais même dans la réalité. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas ce qui s'est passé, euh, c'est le livre qui a été, euh... le livre, je crois, qui a été détruit... Euh... Euh, et le, le gardien s'est réveillé, il a été même carrément brûlé. Enfin, voilà, il y a vraiment une grosse interaction entre le, le réel et le rêve. Euh, tu peux aussi faire du rêve une zone d'échange, de, de dialogue. Euh, nous, par exemple, quand on jouait à la Belle de Toulouse, on utilisait les contrées du rêve un peu comme une sorte d'internet de, de onirique. C'est-à-dire que les, euh, les, les personnages, même s'ils étaient présents dans des époques ou des lieux différents, euh, ils pouvaient en fait se retrouver euh, dans, dans la le, dans construits du rêve, un peu comme si c'était une sorte de métaverse, quoi, tu vois et donc ils pouvaient dialoguer, échanger, euh, alors qu'ils n'étaient pas du tout joignables pour le reste du temps, quoi. Euh, et un peu dans le même délire, bah, du coup, on peut peut-être utiliser les rêves pour faire du voyage dans le temps, c'est-à-dire que tu, tu te projectes de façon onirique et pas permet de, de vivre des scènes du passé lointain, Voire même peut-être pourquoi pas d'interagir. Tu pourrais communiquer en rêve avec les rêveurs du passé ou du futur. Quoi. Oui. Euh, bon, toujours euh, quand on rêve, le tes des rêves le permettent. Hein. Alors, faire un petit point euh, mécanique. Euh, parce que voilà, on est comme ça. On aime bien se prendre le chou, on aime faire des mécaniques. Mais avant, euh, petit goûter. et oui, j'ai euh, ici un gâteau. Un gâteau euh, à la pomme. Mmh. Mmh, c'est trop bon. En fait, c'est un gâteau à la pomme vegan, c'est pousse qui le qu fait. Alors, si, si ça t'intéresse, je pourrais essayer de te dégoter la recette. Bon, a priori, c'est une base gâteau-yaourt, bah, avec des bouts de pomme, puis du sucre, un appâche de sucre dessus pour que ça fasse une croûte. Mmh. voilà, c'est mon petit péché de, de l'après-midi. Alors, la mécanisation, euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme mécanisation ben voilà, dans le rêve, s'il y a des confrontations, on peut faire des jets pour réussir des actions dans le rêve, quoi. Éventuellement, avec des bonus, manus, oniriques, où on peut intervertir des caracs c'est-à-dire que, si, euh, par exemple, au lieu de faire euh, force bah, plus bagarre, eh ben, tu vas utiliser euh, esprit plus bagarre, parce que tu es dans le rêve, quoi. Pourquoi pas, d'ailleurs, euh, si vraiment le rêve prend une place importante dans, dans ton jeu de rôle, euh, ben, carrément, il est dit une carac onirisme, et donc euh, dans les dans s'il si y a des, toutes les actions dans le monde du rêve, ben ce serait onirisme plus bagarre, tu vois. Euh, on peut aussi, pourquoi pas, quand tu es dans le rêve, demander un jet de perception, et si tu réussis, tu comprends que tu es dans un rêve, quoi. Euh, tout ça, dans des, dans, dans des situations où on fait un petit un peu un mélange entre le rêve et la réalité, quoi. Ça peut être intéressant de faire ces jets de ces tests de réalité. Donc, c'est jets de perception que tu feras à la fois dans le rêve, dans le rêve, euh, tu sais, la fameuse, euh, la fameuse toupie euh, dans, dans Inception, ben c'est un peu ça, quoi. Euh, alors, euh, euh, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces rêves Comment elle est peuplée C'est souvent la grande question. Moi, je te conseille très simplement de, de, de prendre la feuille de personnage euh, du PJ et puis euh, tu, euh, tu vas piocher un ou deux éléments de son historique ou de ses caracs et tout, et tu vas euh, broder une histoire symbolique à partir de ça. Quoi. Euh, toujours sur la mécanique, euh, pourquoi pas, on pourrait avoir une compétence rêve lucide qui permet d'agir dans le rêve, voire même carrément de modifier la réalité, tu sais pas, à la Doctor Strange, euh, carrément ou à la Matrix, où tu pourrais modifier la réalité du rêve. Quoi. Et puis, euh, comme j'ai déjà précisé avant, pourquoi pas carrément faire des G2D euh, euh, en, entre un personnage dans un rêve versus un personnage dans le réel quoi. Donc voilà, j'espère que je t'ai un petit peu apporté des billes pour jouer un peu plus l'onirisme à ta table de jeu. Euh, écoute, si toi-même, tu as expérimenté de, de jouer les rêves euh, ou si justement, tu as un, un rapport d'expérience différent du mien, eh ben, tu sais que les coms sont là hein, pour ça. Et euh, là-dessus, euh, petit, voilà. petit Chamignon, il nous dit au revoir. Au revoir, petit Chamignon. Hop, alors, petit Chamignon, tu dis au revoir aux you au YouTubeurs. Bisous les bisous